Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves, mes chers fans de je communique Communication. Je parle aux adolescents, aux adolescents et aussi aux adultes qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Alors, toujours avec le thème de faire les courses, on a comme acte de parole faire des achats. Ajoutez faire les courses. Alors, je vous propose ici deux situations. On va commencer par la première, dans une boutique de vêtements. Alors cette vidéo va vous proposer cet acte de parole, faire des achats, une de communication. La première, dans une boutique de vêtements. Alors il y a Patricia et la vendeuse. Écoutons le dialogue. La vendeuse, bonjour madame, je peux vous aider. Patricia, non, merci, je regarde un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît Oui, madame, les cabines sont au fond. Quelques minutes après, alors ça va Non, pas vraiment, c'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus Oui, peut-être, normalement je fais du 38. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40 quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien. C'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec euh, Non, merci. Ça suffit pour aujourd'hui. Alors, c'est une sorte de conversation dans une boutique de vêtements. Il y a, aussi, il y a la vendeuse et Patricia. Alors Patricia est venue dans une boutique de vêtements pour acheter, bien sûr, quelques nouveaux vêtements. Alors la vendeuse était, comme d'habitude, très gentille avec la cliente. Bonjour madame, je peux vous aider Non, merci. Je regarde. Je regarde. Non, merci, je regarde seulement. Est-ce que je peux essayer, par exemple, cette jupe, s'il vous plaît Oui, madame. Les cabines sont au fond. Quelques minutes après. Alors, ça va Ça vous convient Non, pas vraiment. C'est trop court. La vendeuse dit, vous voulez essayer une taille au-dessus Oui, peut-être normalement, je fais du 38 est de la taille. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux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 Non, merci, je regarde. Est-ce que je peux essayer C'est trop court, c'est trop long. Euh, je fais du 38, je fais du 40. Je pense que ça va. Je pense que ça me convient. La couleur va très bien. Voilà. Alors, on continue maintenant avec manière de dire. Alors, si vous... Vous allez, par exemple, à une boutique, comme cet exemple, dans une boutique de vêtements, vous pouvez essayer d'exprimer de ou d'ajouter de ces manières de dire. Par exemple, oui, je pense que ça va. Ça va Oui, je pense que ça va. Ça vous convient Oui, je pense que ça me convient. Cette couleur vous va bien Non, ça ne me va pas. C'est la négation. Non, ça ne me va pas. Oui, ça me va bien. Je cherche une chemise pour aller avec ce pantalon. Quelle taille faites-vous Je fais du 38. Vous comprenez Assez a deux significations principales. La maison est assez grande. Bon, oh, ça veut dire suffisamment. La maison est assez jolie. Ça veut dire qu'elle n'est pas très jolie. Alors, on, on va parler un peu de grammaire maintenant et de vocabulaire. Euh, la différence entre trop et assez, on a déjà vu que assez, c'est un remarque de vocabulaire, a deux significations principales. La maison est assez grande pour nous, ça veut dire la maison est suffisamment grande pour nous, ça veut dire la maison est assez, mais la maison est assez jolie, ça veut dire elle n'est pas très jolie trop plus adjectif, on dit trop petit, trop grand, trop cher, trop de plus non, trop de travail, trop de voiture, assez plus adjectif, assez petit, assez grand, assez joli, assez de plus non, assez de travail, assez de... Quand on parle de trop plus adjectif, c'est une modalité. Dire très petit, très grand, suffisamment, voilà, comme l'exemple, comme l'exemple de assez, suffisamment, lorsqu'il est assez petit, c'est suffisamment petit, assez grand, c'est suffisamment grand, assez joli, c'est suffisamment joli, et assez de, c'est une quantité. C'est la même chose de trop de, trop de travail, trop de voitures. Assez de, c'est la même chose. Ça explique la quantité. pendant un peu des vêtements. Il y a une jupe, il y a un pantalon, il y a une chemise, il y a un haut, une robe, il y a une veste, il y a un manteau, il y a un pull, il y a un costume pour un, un ensemble, pour faire enfin, euh, la boutique, on dit une boutique de vêtements, une vendeuse, un vendeur, une cabine d'essayage, essayer un vêtement, voilà. C'est très très pratique, faire des courses. Alors, euh, je rappelle encore une fois. Faire des On a ici une situation de communication entre Patricia et la vendeuse, Patricia est venue pour acheter quelques vêtements, quelques nouveaux vêtements alors elle rencontre une vendeuse qui est professionnelle et par gentiment cliente N'oubliez pas, s'il vous plaît, manière l'air la différence entre Rias Ça va, oui je pense que ça va bien, ça vous convient ça vous convient? Oui, je pense que ça me convient. Cette couleur vous va bien? Non, ça ne m'en va pas. Oui, ça me va. <rire> je cherche une chemise pour aller sur pantalon. À quelle taille faites-vous? Je fais des 38. N'oubliez pas la différence entre trop et assez. Trop plus adjectif et trop de plus non. Et assez plus adjectif et assez de plus non. Voilà. C'est tout pour le moment, euh, si vous venez bien, si vous êtes nouveau, ici dans notre euh, chaîne. Et c'est la première fois que vous venez ici dans notre chaîne, je communique ici ici spécialement pour la communication française, d'accord Alors, pour mieux communiquer en français, il vaut mieux de suivre ces vidéos. Et pour cela, il vaut mieux de faire un d'être un abonné, de cliquer sur like. Pour encourager la chaîne, bien sûr, et bien sûr, vous pouvez mettre, vous cliquez sur euh, la cloche pour avoir de nouveautés et aussi mettez des commentaires au-dessous de la vidéo pour que je puisse améliorer, bien sûr, cette chaîne jeu TV. Alors, euh, dans une boutique de vêtements, c'est la situation de communication pour aujourd'hui. Faire des achats, c'est l'acte-parole du thème faire des courses. C'était avec vous, M. Youssef Dallel, de la chaîne Je communique -sifi. A très bientôt.